Bonjour, c'est Pierre Huguet. Bienvenue à cette deuxième version du développement de l'application Memory. Dans cette deuxième version, nous n'allons plus considérer les boutons de façon individuelle, chacun avec ses blocs, mais comme des instances ou des cas particuliers d'une classe plus générale qui est celle des boutons. Cette nouvelle approche va nous permettre de dépasser les limites que nous avons rencontrées à la fin de la première version dans cette version nous aborderons aussi d'autres améliorations comme le choix du nombre de boutons ou le changement de thème alors si vous êtes ici c'est probablement que vous avez suivi les épisodes précédents de la version 1 si ce n'est pas le cas et que vous êtes un utilisateur déjà expérimenté d'App Inventor ça n'est pas indispensable mais jetez quand même un coup d'œil aux vidéos 1A et 1D la première et la dernière et vérifier que vous n'avez pas de problème de compréhension dans la lecture du code qui est donné dans le canevas de démarrage. Pour augmenter le nombre d'images, ce qui est un de nos premiers objectifs, on a vu dans la version 1 et dans le dernier épisode que pour ajouter une paire d'images, il fallait ajouter 58 blocs. Ce qui nous conduit à passer de 277 blocs pour 4 images à 973 blocs pour 16 images. C'est déraisonnable, même si ça peut marcher, et on n'a donc même pas essayé. Le problème qu'on a, c'est de répéter la même action sur tous les boutons. Comme chaque bouton est porteur de ses propres blocs, eh bien, on est obligé de répéter chacun de ces blocs autant de fois qu'il y a de boutons. Et ça, on doit le faire pour désactiver, pour activer, pour cacher les cases, pour déterminer leur taille, etc. Donc, pour 4, c'est à peu près acceptable, mais pour 16, ça devient insupportable, même si ça marche. Vous aurez remarqué que tous les boutons partagent les mêmes procédures, propriétés et événements. Et ça, c'est lié au fait qu'ils appartiennent tous à la classe des boutons. Eh bien, App Inventor nous propose d'utiliser des blocs qui sont définis au niveau de cette classe, au lieu d'être définis au niveau de chaque bouton. Alors, ces composants de niveau classe, ils sont cachés tout en bas de la colonne de gauche, la colonne des blocs, sous l'onglet n'importe quel composant. Si vous cliquez sur « Plus », vous allez révéler le contenu. Si on clique sur n'importe quel bouton, on a accès à une nouvelle liste de blocs, qui est la même que celle de chaque bouton, mais avec une encoche en plus qui permet d'indiquer à quel bouton ce bloc est appliqué il y a équivalence entre les deux types de blocs et dans cette procédure on va remplacer le bloc spécifique à chaque bouton dans la première ligne par un bloc de la classe des boutons donc on va aller chercher n'importe quel bouton on va chercher la propriété qui modifie les images on l'ajoute on reprend le même paramètre et ensuite on doit préciser le composant qui est le bouton case 1 et eh bien ce composant on va le trouver tout en bas des propriétés du bouton case 1 et on peut le mettre là et là donc on a une stricte équivalence entre ce bloc et ce bloc là donc on peut le détruire et vous pouvez faire un test pour vérifier que votre application marche de la même manière qu'avant ensuite on va d'abord remplacer le bloc qui désigne le bouton par une variable et on va utiliser cette variable pour itérer dans une boucle Je vois maintenant que les blocs qui permettent de changer l'image de chaque bouton ne dépendent plus du nom du bouton lui-même, mais d'une variable qui porte le nom de ce bouton. Donc je vais demander à cette variable de parcourir la liste des boutons et je vais utiliser une boucle pour modifier chacune des images. Donc j'initialise une liste de boutons et je mets à jour cette liste au début de la procédure. Je crée une boucle dans laquelle je mets les blocs qui modifient l'image du bouton qui est donné dans la variable en paramètres et je supprime les autres blocs. Et le paramètre de la boucle doit être un peu différent des variables existantes, donc il va prendre le bouton 2 et je vais lui demander de parcourir la liste des boutons. Voilà, donc maintenant au lieu de changer les images une par une, j'utilise une boucle sur la liste des boutons pour changer leur image alors il faut quand même vérifier que ça marche les images sont elles cachées au début de chaque partie oui ça a l'air bon alors on va quand même pas laisser l'initialisation de la liste des boutons dans chaque procédure on va le faire une seule fois dans la procédure init bouton cette initialisation ne sera faite qu'une seule fois et il ne restera plus dans les procédures comme cacher les cases que la boucle qui itère sur la liste des boutons au final qu'est ce qu'on a fait depuis tout à l'heure et eh bien on a remplacé la procédure de gauche par la procédure de droite qui fait la même chose elle a besoin d'une initialisation mais ça on le fait qu'une seule fois et elle est beaucoup plus générale c'est à dire qu'elle ne change pas en fonction du nombre de boutons et elle peut le faire parce qu'elle utilise une commande qui fait la même chose que la précédente mais qui utilise le nom du bouton en paramètre c'est une commande au niveau de la classe des boutons alors que dans le premier cas à gauche il faut répéter la commande pour chaque nouveau bouton donc ce que l'on va faire pour mettre à jour l'application c'est remplacer toutes les séries de blocs de ce type là par une boucle sur des blocs de ce type là reprenons précisément ce que nous avons fait jusqu'à maintenant premièrement on a déclaré une variable liste de boutons qu'on a initialisée à une liste vide Deuxièmement, on a mis à jour la liste des boutons avec les boutons case 1, case 2, case 3, et case 4 et troisièmement on a modifié la procédure cacher les cases avec une boucle alors à quel endroit est-ce qu'on a besoin d'intervenir on doit le faire dans quatre procédures dans init bouton case dans activer les cases cachées dans désactiver les cases et dans cacher la case alors on va commencer par la procédure init bouton case on duplique ce bloc et ensuite on va le modifier pour qu'il corresponde au bloc à remplacer qui met à jour la largeur de la case. Donc on modifie bien la propriété largeur et on lui donne la valeur largeur case. Ensuite on doit faire la même chose pour la hauteur de case, donc on duplique le bloc et on remplace la variable largeur de case par la variable hauteur de case. Je vais maintenant supprimer les blocs que je dois remplacer et je vais mettre la boucle à la place. Alors quand j'ai testé ça, je me suis aperçu qu'il y avait une petite erreur. J'avais oublié de changer le nom de la propriété dans le bouton. J'avais gardé largeur, alors ça me donnait des résultats bizarres. Comme quoi, il faut toujours tester. Il ne faut jamais attendre plus de 5 à 10 minutes pour tester. Ensuite, je vais modifier la procédure désactiver les cases. Je duplique la boucle et les deux commandes, mais je supprime la seconde parce que j'en ai pas besoin et je mets cette boucle à la place de la série d'instructions de la version 1 je récupère le nom de la propriété qui est activée au lieu de largeur et je mets sa valeur à faux comme dans les blocs précédents et ensuite je détruis le bloc que j'ai remplacé pour la procédure qui active les cases cachées je vais commencer par me faire un peu de place et je vais ensuite dupliquer ma boucle avec mon modèle de bloc on a plusieurs commandes qui sont répétées ici et qui sont dans un bloc de branchement conditionnel. Alors je vais récupérer ce bloc dans son ensemble, le mettre dans la boucle et ensuite je vais modifier les deux commandes qui portent sur les boutons. La première consiste à lire l'image et la seconde à modifier la propriété activée. Pour la seconde, c'est comme tout à l'heure, je remplace le bloc précédent en gardant la propriété et les valeurs et je supprime ensuite. Pour la commande qui va lire l'image de la case c'est la même chose mais il me faut un bloc de lecture et je vais donc aller le chercher dans l'onglet n'importe quel composant qui se trouve dans la colonne des blocs à gauche le voilà je le récupère et je le mets à la place du bloc précédent que je supprime et je n'oublie pas d'indiquer à quel bouton s'applique ce nouveau bloc. Ensuite, je reprends l'ensemble des commandes et je le remets dans la procédure activer les cases. Il n'y a plus qu'à supprimer les blocs que j'ai remplacés. Voilà, et je remets à sa place la procédure que j'avais déplacée. Passons maintenant à la procédure cacher la case, qui est assez différente des autres, parce que cette procédure n'intervient que sur une seule case, ou un seul bouton qui est à l'index numéro case dans la liste. Donc on va chercher le bouton correspondant et on va lui appliquer la même instruction qui consiste à modifier l'image. Alors le bouton c'est celui qui se trouve à l'index numéro 15 de la liste des boutons et je vais le récupérer tout simplement avec une instruction choisir dans la liste. Alors ça y est, on a modifié toutes les procédures qui manipulent les blocs en série et vous pouvez vérifier que l'application fonctionne normalement, comme avant. Alors il y a un autre endroit où les propriétés des boutons sont modifiées, c'est dans les événements, quand bouton case clique. Alors ces événements, ils ne sont pas disponibles dans les commandes de niveau classe bouton. Donc on sera obligé de les répéter autant de fois qu'il y a de cases. Pour passer de 4 à 16 boutons, il faudra qu'on en ajoute 12. Donc a priori, comme ce sont des commandes individuelles, il n'y a pas vraiment d'intérêt à remplacer les blocs de type ancien par les blocs de niveau classe. Eh bien si quand même, mais on va voir pourquoi, on va faire l'exercice. Donc au début de la procédure ou du script correspondant au clic sur bouton, on va initialiser une variable qu'on va appeler numéro case, comme dans la procédure de choix, et on va mettre ce numéro de case à la valeur du numéro du bouton et ensuite on va remplacer les deux blocs qui modifient les propriétés des boutons et eh bien ça vous savez déjà le faire on prend le bloc la variable c'est la même et le bouton et eh bien on l'a fait tout à l'heure c'est le bouton qui est à l'index numéro case dans la liste des boutons voilà on a remplacé le premier maintenant on va remplacer le second on va mettre que numéro de case activé est à faux exactement pareil qu'ici et on peut maintenant supprimer les deux cases. Alors là, vous devez vérifier que ça, ça fonctionne avant d'aller plus loin. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire dans le premier bloc, c'est de remplacer le 1 par la variable numéro de case, dont je le fais maintenant. Et qu'est-ce que je constate maintenant C'est que l'ensemble des commandes qui manipulent le bouton sont indépendantes du numéro de bouton lui-même. Ils dépendent d'une variable qui porte ce numéro donc cette commande qui est toujours la même dans tous les événements qui traitent des boutons je peux très bien la mettre dans la procédure de choix comme la variable numéro case est la même je vais prendre ce bloc et je vais le mettre ici donc vous voyez que j'ai considérablement simplifié la procédure qui est propre à chaque bouton et si je compare maintenant à la procédure des autres boutons vous voyez que on n'aura plus la difficulté qu'on avait tout à l'heure de modifier le numéro du bouton à cinq endroits différents à chaque fois qu'on a un nouveau bouton. Les seuls endroits qu'on devra traiter, c'est le numéro du bouton case et une seule fois mettre son numéro à l'intérieur avant d'appeler la procédure de choix. Ce qu'il nous reste à faire, c'est modifier les trois autres blocs de la même manière. Le programme fait maintenant 229 blocs au lieu de 277, donc on a beaucoup gagné et ça va nous prendre une minute pour passer de 4 à 16 cases alors vérifiez d'abord que ça marche bien avec 4 cases et ensuite passer dans le designer pour 16 cases vous devez modifier le nombre de lignes et de colonnes de l'arrangement tableau pour les passer à 4 et vous devez créer les boutons 5 à 16 alors ces boutons c'est mieux si vous pouvez les créer dans l'ordre indiqué ici parce que ça nous servira dans la leçon suivante quand on voudra moduler le nombre de cases. Pour créer un bouton, c'est assez rapide, il suffit de le poser au bon endroit, de retirer ce qu'il y a dans le texte et de changer son nom. Ensuite, revenez au bloc, dupliquez les boutons jusqu'à ce qu'il y en ait 16. Et ensuite, changez le nom du bouton et le numéro de la variable avec laquelle on appelle. Alors voilà le résultat. Vérifiez bien que le numéro des boutons et la valeur du paramètre d'appel correspondent. Vous trouvez peut-être ça un peu fastidieux, mais vous imaginez un peu ce que ça aurait été avec l'ancienne version. Il nous reste trois petites choses à faire. C'est dire que le nombre de lignes est de 4, que le nombre de colonnes est de 4. Ensuite, on doit compléter la liste des boutons et compléter également la liste des images à répartir dans les cases pour qu'il y ait 16 boutons et également 16 images dans la liste initiale voilà c'est fait pour les cases maintenant je peux réduire ce bloc après l'avoir vérifié et je continue pour les images à répartir dans les cases. Donc voilà les 8 paires d'images de 1 à 8.png Et je peux là encore réduire ce bloc après l'avoir vérifié. Le programme est terminé. Il fait 289 blocs. Et on va pouvoir maintenant le tester. Alors ça se passe bien. Et ce qu'on peut retenir de cet exercice, c'est que l'utilisation de blocs d'un niveau plus général nous a permis de réaliser une application memory à 16 cases avec 289 blocs au lieu de 973. Et on va voir dans l'étape suivante où on va faire varier le niveau de jeu qu il y a d'autres avantages. Je vous recommande par ailleurs de consulter le site qui donne tous les détails sur cette application. Salut